Salut tout le monde c'est GeekTech et aujourd'hui nous sommes ici pour jeter un coup d'œil à ce fantastique Transmart Element T6 Plus. D'ailleurs je remercie Transmart pour leurs produits et par la même occasion je vous annonce que GeekBeing m'a proposé un partenariat j'espère alors vous présenter d'excellents produits depuis leur magasin en ligne. Alors revenons à notre sujet d'aujourd'hui et jetons un coup d'œil à ce fameux Transmart Element T6 on va plonger tout droit dans la boîte pour le découvrir Alors voici la boîte où il arrive, elle a l'air moderne et il y a quelques informations utiles mentionnées dessus Une fois que vous enlevez le couvercle, vous avez le haut-parleur bien sûr Et ici dessous nous avons un câble auxiliaire, nous avons aussi un câble de type C et de la documentation et c'est tout. Il est équipé d'un haut-parleur plus de 40 watts, IPX6 qui leur rend résistance éclaboussures et à la pluie. Vous pouvez activer l'assistance vocale. Il a un double mode TWS un radiateur passif pour les basses et le deux basses supplémentaires Une batterie de 3300mAh Et oui je sais ce que vous allez me demander est-ce qu'on peut l'utiliser comme un powerbank en raison de son énorme batterie qui se trouve à l'intérieur C'est tout à fait possible mais pas du type C mais plutôt du port USB qui est dessus Alors au niveau de la durée de vie de la batterie avec 15 watts en charge officiellement mais après test avec une batterie quick charge 3.0 le maximum est de 8,5 watts donc il prend environ 5 heures pour se recharger complètement mais une fois qu'il est plein j'obtiens à 80% de volume environ 15 heures via bluetooth 5.0 sinon vous pouvez obtenir plus en le branchant directement par câble. Maintenant au niveau de la voix et de la basse le radiateur commence à se déformer entre 90% et 100% ça commence à fluctuer autour de les 75% environ le décibel montre qu'il peut atteindre 80 décibels c'est à dire qu'il est très fort et je pense que la plupart d'entre vous sont très curieux au sujet du basse. et si vous avez décidé de prendre celui là je pense que tu vas aimer la basse et que l'ensemble va te plaire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 les basses sont très claires et ça sonne bien. Le focus tactile et les mythes s'estampent parce qu'il veut pousser la basse et c'est pourquoi il est préférable de garder le son entre 80 et 80% du volume. Comme ça cela vous permet d'obtenir le meilleur son possible. Maintenant il y a trois fonctions volume où je dirais des paramètres d'équalisation que vous pouvez utiliser. Il suffit d'appuyer sur le bouton ici et ensuite vous pouvez ajouter des basses supplémentaires ou des passes 3D avec l'indicateur LED verte. Tout d'abord je dois dire que le mode standard est plus que bon pour n'importe quel type d'audio tandis que la base supplémentaire est agréable si vous la préférez ainsi mais il va estamper les médiums et les aigus un peu. L'indicateur vert lumineux est pour la base 3D comme suite mentionné plus haut. Il y a deux ou trois choses que j'aimerais vous dire et dont on n'a pas encore discuté par exemple c'est le design. Personnellement j'aime vraiment cela parce qu'il est conçu avec une protection IPX6 et vous pouvez ainsi facilement la porter avec vous à la plage ou à une piscine. Également, j'aime bien ce design avec cette forme de canette parce qu'on peut bien sûr le mettre bien droit et en même temps il est possible de le poser à l'horizontale. Le Transmart Element T6 Plus qui est un haut-parleur de très haute qualité reste intéressant à emmener avec vous à la plage ou à la piscine ou à des randonnées parce qu'il a l'indice IPX6 et donc je pense qu'il s'agit d'une réelle valeur ajoutée en gros c'est à vous de décider que vous aimez ou non le haut-parleur et pour l'acheter ou non je laisse les liens nécessaires dans la description de la vidéo parce qu'il y a des remises sur le produit alors assurez-vous de jeter un coup d'œil après avoir visionné cette vidéo merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de donner votre avis de vous abonner si vous l'avez pas encore fait et puis j'espère vous voir tous dans mes prochaines vidéos d'ici là je vous dis à très bientôt portez-vous bien ciao Get bite back. Bye.